Wai ouais, oui oui ouais, ouais, là-bas ça a chauffé Faut tout le monde il met un peu du sien là la polo tu fais n'importe quoi Voilà C'est mieux comme ça Ah oui Problème oulala là là. Oulala là là. Euh, ça a dû être chiant, mais là, pour qu'il ait les... carrément la sécurité incendie, les équipements incendie. Pas pas, pas, pas, pas, Putain. C'était un motard. Ça a dû déboîter comme la polo tout à l'heure, sauf que la polo s'est arrêtée. Là, ça a pas dû s'arrêter. Remets-toi bien. J'espère que ça va aller. Ça a dû taper méchamment parce que la moto, elle était euh, bien abîmée. Je vous ai pas dit bonjour en fait. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine même. Parce que moi, je tente ça lundi, mais ça sort dimanche. Enfin, <rire> sur mon calendrier théorique que je respecte plus depuis des mois, mais bon, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine. J'ai pris la résolution d'aller bosser un peu plus tôt. Et donc, bon à part quand il se passe des trucs comme ça, ça devrait mieux rouler. Vas-y, vas-y, vas-y, vas Ah oui, mon téléphone, il pouvait pas tout faire en même temps. Allez. Putain. C'est quand même pas gagné. et au car il roule comme tous les du clé tocar bon 63% de batterie normalement je vous ai avec moi jusque le domicile si tu mets pas ton clignotant je veux pas savoir qu'on prend la même route amigo et en plus, putain, mais t'as une méchante habitude d'être en interfile tout le temps, toi. Rabattez-vous à gauche alors que c'est la file de gauche qui... Je me disais que aussi, c'est bizarre. C'est la file de gauche qui est supprimée. Donc, faut qu'on se rabatte à droite. Là-bas, du coup, il y a marqué rabattez-vous à gauche. Il y a un problème, là. Les calculs sont pas bons, Kevin. Putain, ça change la donne. Hein. Plus ça va dans les travaux, plus les plaques blanches en haut, là, elles, elles avancent sur le plafond. Donc plus l'univers du tunnel est blanc et plus la nuit c'est lumineux. C'est impressionnant comment ça change là par rapport au mur euh, noir suivi euh, d'avant. Franchement, il n'y a pas à tortiller. Euh. Merci camarade. Ouais, ça sent embêtant. Constat à 2h du matin. Moment qui fait pas du bien. Chauffeur de taxi sur snap, tranquille. Professionnel de la conduite. Bon allez, bah ben voilà, la batterie a tenu, c'est pas comme si j'avais eu des choses palpitantes à vous montrer sur ce trajet de toute façon Allez, bah allez, allez, allez, allez Allez, Allez, putain, ça a rien de décomposer le geste en 20 ans hein Vas-y compagnero, je pense que tu t'ennuies derrière moi. Le fait est que oui, tu t'ennuies. <rire> t'as pas mis longtemps à me déposer. Salut compagnero. Oh putain, t'as perdu tes lunettes. Je sais pas si c'est toi, mais... Elle a l'air bien équipée en photographie en tout cas. Effectivement, chacun son tour mes amis. En l'occurrence, c'était le mien. Ah euh, dur, trop tard. Désolé, mais j'ai pas le choix. C'est une des premières fois, hormis les réunions du matin, que je quitte le taf sous la lumière du jour. C'est bonheur. J'ai bien fié, failli cramer une priorité, et pas à n'importe qui. <rire> j'ai bien fait, je pense, de pile aéro. Je suis en train de tourner en rond là. Hein. Ça veut dire quoi ça Pourquoi je tourne en rond comme ça là Il m'emmène où Putain non les gars. Non. Putain il me ramène au boulot ce con. Putain. Il me ramène au boulot aussi. Il me faire un, un cycliste Aujourd'hui est un grand jour pour moi Puisque après 2, 3, 4 ans d'absence même D'arrêt Je reprends le rugby Ce soir, retour à l'entraînement Ça me fait bien plaisir Bon alors là l'entraînement a commencé depuis 20 minutes Donc je vais avoir une heure de retard Mais <rire> on reprend petit à petit On ne change pas une équipe qui gagne je suis à la bourg Point quest Puisque c'est beau ici, putain. Quand j'aurais percé, j'investirai ici. Mais là, là, il faut percer, percer sa mère pour investir ici, mes amis. On est dans le 16ème à Paris, là. le quartier les plus riches. Le bois de Boulogne, mais le coin euh, fréquentable. <rire> Qui n'est pas le plus fréquenté. S'ils vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous explique qu'il y a des voies Il y a des voies donc on respecte les voies en fait Et ben voilà, reprise de service C'est dur hein. Putain il me reste plus rien Je suis complètement cuit, je suis toujours aussi mauvais Bon ça c'est rassurant, j'ai pas pu perdre parce que j'avais rien mais Bon, du coup j'ai pas gagné quoi. je suis nul mais je m'amuse bien c'est qu'est-ce qui compte oh, bah, la nuit c'est hyper actif ici nous en profite pour euh, blinder les travaux c'est pas mal, ça fait du changement le lendemain comme ça gestion de la difficulté comme on peut. J'ai l'impression qu'on a fait les bons choix. Oh oui, putain, c'est de l'art. À ce niveau-là, c'est de l'art. Je viens de gâcher mon art. Tout seul. Mais ils ont fermé le périph', c'est pas possible, putain. Mais m'a dit pas qu'ils ont fermé le périph', pardon. Par contre. Parce que là, ça change la donne de façon radicale. Oh, si, c'est ça, ils ont fermé, hein. ça change la donne oh les crapules là bas ça passe oh les crapules putain c'était juste cette porte là oh ouais putain bon on va faire un peu de tourisme hein, mes amis you're welcome j'ai faim du coup punaise ça sent le fringale en rentrant du taf ça mais c'est pas bien Putain, mais tous ces gens au milieu, mais laisse tomber quoi. Elle est assise, elle est avec un spot. Et... Non, mais voilà, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Hein. T'es pas Steven Spielberg, ma fin. top rooftop, j'avais jamais vu. Ah, allez, travail chapitre 2. Et après back in home, merci par non, un peu gourmand, mais je suis pas vraiment à l'heure. Bon cette phrase ne vous étonnera plus. Hein. Je le sais. Putain, si jamais euh... je suis plus capable de me repérer moi sur cette place maintenant qu'ils font les travaux. Ça passe plus du tout là. Non. Ça passe plus du tout. Il y a la police derrière moi en plus. Qui sont pas dans le helico, c'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Oui, bah, Polizei qui réinvente le code de la route. Allons-y, j'aime. Oh non, terrible le scooter, putain, c'est du faciès de Là, il y a un autre Polizai, mais ça, c'est chiant, bordel. Bah, arrêtez le milieu de la route, c'est bien inspiré celui-ci. Doucement, doucement, doucement. Parce que là, ils vont te réserver un accueil savoureux. Bah, il a pas traîné lui, parce que c'est celui qui est allé tout droit quand on a. Quand on a tourné à gauche. Euh... Ouais, je sais même plus comment elle s'appelle cette avenue, elle est très connue. Bah, c'est la fameuse avenue. Euh... Avec un F oh. Ah non c'est en face Où oui, il y en a un là maintenant C'est en face C'est lui Ouh elle est trop belle En rose comme ça L'avenue Comment ça s'appelle cette avenue Merde Oh non c'est trop est super connu C'est pas Friedland, parce qu'elle est en face avec un F, il y en a pas 700 000. Je suis sûr que c'est pas un F, c'est pour ça que je trouve pas, parce que je m'obstine. Ah, je vais trouver, je vais trouver, je vais vous le dire. Enfin, l'avenue, on était suivi par la police, quoi. Quoi suivi Au bout d'un moment, ils sont passés devant nous, là où ils sont. Enfin, l'avenue juste avant, de toute façon, vous venez de le voir, je viens de vous le mettre, ça n'a rien passé entre temps. Euh... T'es gentil, Radio la noire mais quand même pas fuité le garçon. C'est l'avenue. Et puis alors ça va me prendre le chou toute la night. Ne faites pas ce que je fais, à savoir conduire avec une main sans gants et la poche de téléphone ouverte. Mais je suis à deux doigts de trouver là, donc ça me ça me tend. Avenue Foch putain. C'était bien ouais, F c'est l'avenue Foch sur laquelle on s'est fait doubler par la marée-chaussée et par notre ami qui a fini par nous rattraper à Neuilly que donc il a fait super vite, Gourgandin Sympa Il tond et il se lave en même temps, carwash à la même temps d'une pierre de coups Ouais oh, putain ouais Faut que je trouve autre chose bah pff, non, j'aime pas là comme ça, c'est chiant. Ah, j'aime bien être libre. Enfin... Ouais ouais. Bon, ça, en roulant ça va, ça le cale un peu, mais bon. Bonne route. Ah ouais, ça c'est clair qu'à Bécane, à partir du moment où t'as plus d'un sac à dos, tu ressembles vite à une chamelle et, euh... et c'est pas pratique parce que j'ai mon sac d'entraînement sur le côté là, en plus de mon sac à dos pour le boulot. Et donc, oui, tu ressemble à rien. Il me conseille de le mettre devant, qui est une très bonne idée, mais j'aime pas du tout. Moi, je peux essayer pour finir, mais on va voir ce que ça donne. Voilà cette euh, speed triple comme ça. Fuchsia, j'ai bien cru que c'était mon cousin au début. Non, c'est une speed Four qu'il a. Encore plus ancienne, je crois. Donc, c'était Oh, ça sent l'essence. Putain, j'adore ça, mais je. Je suis un côté romane je pense, je suis un peu fou hein. ça me l'est plus l'essence et j'adore ça voir devant c'est pas complètement con ce que tu me dis mon copain ouais mais après ça va me chahuter dans les bras, j'aime pas ça quand on tourne et tout oh, c'est pas complètement con, bon allez, en attendant je vais me coucher puis le plan d'après ce sera demain les copains normalement qu'il se passe une folie d'ici au feu rouge prochain mais je ne nous le souhaite pas c'est vert pour nous tu t'arrêtes hein, mon chéri Cette politique de... non non mais comme je suis parti du groupe d'avant je passe sur a le bol Aïe aïe aïe Je me suis questionné ça fait deux heures qu'il pleut Ça s'est arrêté avant que je parte Je me suis questionné sur l'utilité la... de mettre un pantalon de pluie Je l'ai pas fait je vais le regretter, je vais arriver trempé de la tête aux fesses en passant par les pieds naturellement. Je suis ce qu'on appelle un gros boulet. C'est marrant le ralocation. Parce que c'est un mec extrêmement radin et t'es obligé de négocier pendant 4 jours avant qu'il te file une bagnole ou... C'est juste un nom qui prête à zure de jeu de mots. Oh, oh, oh, oh putain Je n'ai rien vu là J'ai sauté mais j'ai failli lâcher la main gauche là Tellement j'ai sauté cette fois Incroyable My bad Je me suis relâché trop vite Ah oui my bad mais t'es un petit peu coquin T'es un petit coquin quand même Oh là Non mais ça va pas putain mais se changer L'entrée du périph Non mais les gars te hein. soit tu fais ça avant de partir, soit tant pis, euh, t'en prends pour ton grade mais là... Qu'est-ce qu'elle fait la Twingo là Qu'est-ce qu'elle fait Ouais joli hein, putain, je sais pas laquelle c'est mais... son sont belles Moto Guzzi, je trouve. Non mais non putain non C'est pas à vous de passer merde J'arrive pas à vous mettre droit mes amis hein. Vous êtes tout le temps tordus Des fois plus que d'autres Mais putain j'arrive pas. je me rends pas compte en fait Quand je vais sur la bouche Je suis obligé de loucher pour essayer de me rendre compte si elle est bien... Euh à la route ou pas. Bon écoute. On pour aujourd'hui c'est pas trop mal. Que je me débrouille pour, euh... non, un peu. que je me débrouille pour vous calibrer quand même. Parce qu'en plus comme je fais aucune correction au montage, euh, quand c'est tordu c'est tordu quoi. <rire> je pourrais euh, angler un peu l'image, rattraper mais... Euh, non, c'est pas parce qu'on peut qu'il faut le faire. <rire> On est obligé de le faire. Voilà, ouais, ouais, ça devrait être un peu mieux. Ouais, c'est pas mal. Non, pas du tout. Ouais, ça a rien changé. Ouh là. Ouh là là là, là, là, là. Que qu'est-ce Que même. Pas normal ça quand même. À ce point... -là. Mine de rien, là t'en prends encore plus conscience à moto mais c'est affolant ce nombre de bagnoles et de grosses bagnoles surtout Avec une seule personne dedans Qui font l'aller, matin, retour le soir, tous les jours, 5 fois par semaine, 11 mois dans l'année C'est quand même euh, c'est bien sympa le chauffage de la télé, la lumière c'est pas vers ça ici Mais je pense que si on veut vraiment se préoccuper de quelque chose, ça, ça en fait partie quoi Allez, normalement vous êtes plus droit là, et euh, et, et là c'est Rugby Time, chapitre 2, si on y arrive, parce qu'on démarre le trajet en conduisant comme un blaireau. De plus, je viens de croiser mes boss qui sont pas spécialement au courant de ces petites escapades, donc <rire> il se pourrait qu'elles prennent fin très rapidement, mais bon, le boulot est fait, je suis là aux heures où il faut que tu sois, vas-y, vas-y, vas-y. On a eu la même idée au même moment, c'était moi dernière, c'est moi, Alfotif. Je suis assez de mauvaise foi dans la vie, mais là, ce serait grossier. On va anticiper le cours on va se mettre là, puisqu'à à gauche on perd une voie. C'est comme à l'aller. Vas-y, vas-y. Tant qu'à faire si je peux ne pas ouvrir la voie, moi, euh, ça me va. Courageux mais pas téméraire, le gamin. Oh putain, petite Maserati là, passe bien ça. Tu dois te faire dessus de l'accrocher dans Paris par contre, mais... Bon bah allez, courageux mais pas téméraire, mais téméraire euh, par obligation en fait. Je crois que c'est la police, hein. on va vu le plein phare. C'est exactement ça, c'est la police. Aïe, aïe, aïe, cochon... c'est passé quelque chose non c'est le bazar c'était quoi ce klaxon c'était pour moi il avait mis son clignot, mais il bougeait pas donc j'ai avancé puis en plus devant lui il se passait rien c'était pour moi non mais tchè fala À alors où on tourne là il y a la reine d'Angleterre qui est en train de passer l'arme à gauche mes frères et euh, C'est pas une bonne nouvelle Moi je pensais qu'elle nous enterrerait tous Puis elle va être dégoûtée parce qu'elle va mourir avant son fils Et donc c'est probablement lui qui va reprendre le trône A priori j'ai pas l'impression Que c'est ce qu'elle est prédit pour, euh, prévu pour euh, Le pays Ouais On est un autre niveau là. Bah oui c'est con de faire ça mon pote Parce que les gens s'écartent pour nous laisser passer, donc il te sert à toi en fait et oui mais ça va pas, non, mais ça va pas putain, MP3 qui... <rire> MP3 qui fait des flammes oh là là, oh là, là ça va, pas incroyable Ah, tu vois, en région parisienne, il faut vraiment un euro Là, l'itinéraire qu'on a pris, je l'ai regardé avant de partir. Il était annoncé 40 minutes. On en a mis 25, quoi. Sans truander, hein. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment non négligeable et indiscutable, en fait. Si t'as la capacité... Et les autorisations pour... Il te faut un roues en région parisienne, quoi. Bon, allez. Maintenant... Entraînement Bon bah ben voilà, ah, fin de séance. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien sans rire? Allez, se vider un bon coup hein, en fin de journée là, tout évacué. Bon, même si en vrai, moi je suis au milieu de ma journée, mais ça fait du bien. Putain, le ciel, c'est incroyable ce qui se passe là. C'est trop stylé. je sais pas si c'est des éclairs de chaleur ou des vrais éclairs d'orage parce qu'en même temps ça tonne pas et il pleut pas c'est à dire qu'on va se manger une tempête de l'espace dans la nuit j'adore bon espérons que qu à l'inverse de tout à l'heure on est le périph c'est magnifique là. magnifique oh, pop, oh. avec l'arc de triomphe derrière c'est incroyable ah oui bah je ça m'a claqué cette histoire, donc j'ai même pas pensé à vous dire quand j'étais sur le périph' qu'on avait bien le périph' mais du coup c'est une affaire rondement menée en 15-20 minutes on est retourné au boulot il euh, y a eu un microclimat sur Paris là par contre pendant deux heures les amis hein, parce que moi la bécane elle était toute sèche au rugby il a pas plu et là tout est trempé depuis tout à l'heure donc euh... On est, comme on dit, passé entre les gouttes. Hop, la couleur du feu. J'ai tourné la tête, vous n'avez rien vu. Tout est calculé. Bon, je commence à me professionnaliser hein, dans, le... dans la vidéo déjà. Et puis dans l'infraction ensuite. Hein. Ça, voilà, il a pas... Ça ne laisse pas de place au doute. C'est une évidence. Putain, il oh, y a du vent là. Wow, ça rigole pas ici. Cette rue-là, elle est redoutable. Au niveau du vent. Bon, les travail. Allez... Dernier trajet de la semaine. Euh, là, ça souffle. Hein. Autant de tout à l'heure, on est pas à côté de la catastrophe. Autant, là, il y a tellement de zef que il peut nous arriver quelque chose sur la route. Hein. Pour bien loin, mais ça suffit pour qu'il se passe un truc. Hein. Bon, enfin, je suis fatigué. Hein. C'est fait une frayeur je pense. De vouloir doubler en même temps que moi à mon avis. Oh trop bien Incroyable ça c'est le feu ça ces voitures là franchement. Faut aimer le rustique quoi. Faut aimer manger sur les dables, des tables en bois et... Ce qui est un peu con parce que la plupart du mobilier est en bois mais enfin un en bois brut quoi t'as compris dans un chalet quoi. Enfin bon bref. Du genre tu te traînes, je te double et tu mets une pointe. Ah ouais d'accord. Je suis mieux harnaché que tout à l'heure. J'avais le sac sur le côté, donc euh, tout à l'heure, il y a deux jours. Là, je l'ai mis, j'ai mon sac de sport quasiment dans mon dos et mon sac à dos de boulot bah, dans le dos. Là, je, suis, je fais pas de miracle. On est bien tintin, comme on dit. Est-ce que vous le dites <rire> Ouais, je roule plus loin, mon ref. Il me tourne dessus là. Théma, mais oui, mais mettons. Allez, y a rien qui va chez lui. Elles sont méga furtives ces nouvelles voitures de police. Jusqu'à ce qu'il arrive à ma hauteur du moins. J'ai pas.. Tu peux pas percuter que c'est eux quoi. La nouvelle avenue, l'eau qui s'écoule pas, qui stagne, encore une belle réussite. Hein. Bon, bah ben voilà, les amis, on n'a rien pris dans la tronche. Bonne semaine, à la prochaine.